Alors, pour ça, il y a des aides spécifiques à l'installation qui existent, mais déjà, il y a besoin d'une meilleure répartition des aides de la PAC, de la politique agricole commune, euh, ce fonds européen. 9 milliards d'euros pour notre pays. Cette PAC doit être redistribuée en priorité en tenant compte des actifs dans une exploitation, c'est-à-dire... Du nombre de personnes qui travaillent réellement dans leur exploitation, sans déléguer à des entreprises agricoles. Ils nous l'ont dit. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une PAC plus juste, qui respecte ceux qui travaillent dans les exploitations. Et ce que nous voulons, nous, c'est favoriser une PAC en faveur de structures de taille familiale, humaine, pour une agriculture humaine et écologiquement performante et respectant le vivant. Aujourd'hui, la PAC, malheureusement, les deux tiers de la PAC s'en vont vers des grosses exploitations et privent beaucoup de petites exploitations des aides dont ils ont besoin.